Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc Pour faire ce type d'illustration, on va utiliser l'outil crayon. Et après, euh, on va également utiliser les effets de chemin, c'est-à-dire l'effet euh, miroir, pour en fait ne faire qu'une partie, que la moitié du, du squelette. Après, grâce à l'effet perspective, on va pouvoir le tourner un petit peu. Et après... Avec l'effet déformation par enveloppe, on va pouvoir voyez, obtenir ce type d'effet qui est assez intéressant. Et en convertissant l'objet et en utilisant euh, l'outil éditer les nœuds, on va déplacer les nœuds grâce à euh, la fonction aimant, c'est-à-dire en appuyant sur la touche Alt. Allez, c'est parti, on va dans Fichier nouveau. Voilà, je zoome, je vais euh, ici dans les préférences du document, je vais passer les unités en pixels, de façon à émettre ici une largeur de 1920 et une hauteur de 1080 voilà j'appuie sur entrée pour valider j'appuie sur 5 pour que euh, ma page soit en plein écran je vais maintenant sélectionner l'outil crayon je vais choisir le mode euh, créer un chemin de baiser régulier un lissage à 50 forme aucune et je vais utiliser une petite tablette graphique wacom donc on va ctrl z on va euh, faire le, en fait le, le crâne Hop. Voilà. La forme globale, on fait un petit os ici. Tac. Je désactive le magnétisme. Voilà, comme ceci. Hop. Euh, donc il faut alterner entre l'outil crayon, c'est-à-dire le raccourci ici c'est F6, et l'outil éditer, éditer les nœuds, le raccourci c'est F2. Voilà, hop. Parce que comme ça on peut retravailler facilement les nœuds. Tac. Euh, pour plus de confort on va sélectionner cet objet, le grouper et utiliser ici les effets de chemin donc le fameux effet reflet de miroir ce qui va nous permettre de travailler, voilà, l'effet de miroir il est fait on va utiliser fondre les sous-chemins en cliquant sur l'outil les nœuds et en ayant l'effet miroir activé vous voyez on peut déplacer l'effet miroir et là il est bien collé, voilà alors je double clique pour entrer dans mon groupe. Alors peut-être pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire que l'effet chemin est appliqué donc à mon groupe. Je vais faire apparaître la fenêtre objet ici. Voilà. Et en fait, je déplie et je me mets à ce niveau-là. Et maintenant, euh, tous les crayonnés que je vais rajouter vont se situer donc dans mon groupe. Et mon groupe, c'est lui qui a l'effet chemin. C'est-à-dire qu'automatiquement, bah, le reflet miroir va s'ajouter à tous les, euh, les petits crayonnés qui vont être en dessous là. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que là, maintenant, euh, euh, si je rajoute, euh, voilà, ici, euh, euh, mon petit œil, clac, vous voyez, il se rajoute là. Alors, là, c'est un petit bug normal. Quand il n'y a que deux nœuds, euh, il y a un petit bug. Il suffit de rajouter un petit, un petit chemin, et hop, voilà, tout se remet en place. Donc, Ctrl Z, je zoome, hop, outil éditer les nœuds, F6 pour voir le crayon, et je peux re re rejoindre ici ces, ces deux chemins. Voilà, tac, j'appuie sur CTRL et sur le nœud pour changer la nature du nœud, c'est-à-dire le rendre doux, tac, voilà, allez, je vais, je vais mettre ça tout de suite en noir, j'appuie sur F6, j'appuie sur SHIFT, et je vais faire ici le nez de mon squelette, hop, outil éditer les nœuds, voilà, je réduis tout ça, CTRL A et je peux déplacer... En appuyant sur Alt, je clique sur un nœud et je déplace. Vous voyez, un petit, petit magnétisme qui se crée. Je sélectionne ici. Hop. Je sélectionne un nœud. J'appuie sur Alt. Hop. Voilà, c'est pas mal. On va maintenant euh, faire la bouche. Donc j'appuie sur Shift. Et je vais faire. Tac. Hop, CTRL A ou plutôt petit rectangle de sélection voilà euh, je sélectionne tous les nœuds sauf un nœud ici donc pour désactiver un nœud j'appuie sur SHIFT et je fais maintenant euh, joindre donc soit je clique là dessus soit je fais SHIFT J voilà F6, euh, F6 oui F6 pour avoir l'outil crayon Tac. Et je fais maintenant le bas Hop. donc comme tout à l'heure rectangle de sélection ctrl J ouais, je vais déplacer ça un petit peu vers le haut voilà donc je sélectionne l'outil crayon je vais rajouter un petit peu des informations là ici, tac voilà tac je vais faire rapidement le contour des dents je vais mettre un petit peu de texture là, autour du nez, autour des yeux. Donc j'ai Shift qui est appuyé en permanence. Voilà, hop, hop, CTRL Z. Voilà pour ajouter un peu de matière. Voilà, je fais le contour des dents, bon, je vais volontairement un petit peu vite. Voilà, alors, on va, le contour, on va augmenter son épaisseur, on va passer ça à, euh, alors CTRL-Z, on va mettre ça à 1. Voilà, ici on va mettre un contour à 1 aussi, allez hop. Et là on va mettre euh, 0,5. Voilà, donc ceci étant fait, on sélectionne notre objet. Alors CTRL Z, je clique plusieurs fois, ou je clique ici sur le calque 1, voilà. Donc ça c'est fait, je duplique cet objet CTRL D. On va utiliser maintenant, ah, j'aurais peut-être dû mettre un fond là. Je vais mettre un petit fond, euh... un petit bleu, voilà, un petit gris. Je fais apparaître ici la fenêtre fond et contour. Et on va mettre un petit gris mais avec un peu du jaune dedans voilà donc je vais copier la même couleur là avec la pipette donc là on va rajouter voilà donc il faut bien ici que ce soit euh, au niveau de, de l'effet reflet miroir on va rajouter donc enveloppe et perspective perspective et enveloppe pardon voilà alors ce qui est étonnant c'est que ça allonge totalement notre illustration donc ce qui est important c'est de récupérer ici la bonne longueur donc je copie ici de la bonne longueur, c'est 453 et 0.93. Et je vais coller ça ici. Hop, coller. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je clique sur l'outil « Éditer les nœuds ». J'ai bien sûr ici sélectionné « Perspective et enveloppe ». Et là, on a les, les deux petits points de notre perspective. Donc là, hop, ça permet, vous voyez, tout de suite, d'avoir quelque chose de très intéressant et très facile. Voilà, hop. On va dupliquer encore cet objet. « Ctrl D », je déplace et je vais utiliser euh, ici déformer alors que je retrouve ah, je retrouve plus alors tac je retrouve plus le paramètre que je dois prendre c'est <rire> Déformation par enveloppe, donc je clique sur le petit plus et je vais sélectionner déformation par enveloppe, voilà je fais add, donc comme tout à l'heure ça déforme complètement euh, notre petit personnage, donc on va mettre ici la bonne longueur, hop je colle, on a aussi la hauteur à récupérer, ah oui ça a changé aussi la hauteur, alors je copie la hauteur, et je colle. Voilà. Donc dans déformation et enveloppe, on va jouer sur le coin supérieur, et on va déplacer tout doucement avec les flèches donc, du clavier. Voilà, ici. Et également on va faire chemin inférieur. Et voilà. Sympa comme tout. Donc je duplique encore ça. Je déplace. Et là on va utiliser la fonction euh, convertir l'objet sélectionné en chemin. Donc je clique là-dessus. Tac. alors je vais rentrer dans mon groupe donc pour que ce soit plus clair rentrer dans son groupe ça veut dire que ici je vais déplier et je vais travailler à ce niveau là donc je suis là si je double clique vous voyez je rentre dans mon groupe donc je vais tout sélectionner Clac. je clique sur l'utilité les nœuds et je peux maintenant sélectionner tous mes nœuds je vais enlever ces deux petites options, je sélectionne un nœud, je clique, je déplace, et maintenant je vais appuyer sur Alt, ce qui permet de déformer, vous voyez, mon crâne, donc je change de nœud ici par exemple, tac, voilà, et on obtient un effet encore différent. Voilà, hop, donc je double-clique plusieurs fois à l'extérieur pour remonter au niveau du calqueur. Voilà pour ce tout petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile euh, pour vos illustrations et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.